Le renseignement extérieur algérien pris en otage par l'état de santé fragile de son chef. Steward Air Algérie arrêté à Orly, ce que l'on sait. <musique> Gravement malade, le général-major Mafou travaille à peine deux heures par jour. Le renseignement extérieur algérien pris en otage par l'état de santé fragile de son chef. C'est une situation totalement inédite qui suscite de très vives inquiétudes au sein du régime algérien. Au moment où le pays est confronté à de très dangereuses menaces qui risquent de porter une grave atteinte à la sécurité nationale, la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le Renseignement Extérieur Algérien. Est entièrement paralysé à cause de la maladie grave de son chef, qui prend ainsi en otage le fonctionnement de toute une institution sécuritaire névralgique. En effet, Algérie par a pu confirmer au cours de ses investigations que l'état de santé du général major Mafoud, de son vrai nom le général major nour Mekri, s'est gravement détérioré depuis le début de ce mois de septembre. Âgé de 72 ans, L'actuel patron de la DDSE est handicapé, depuis sa nomination dans ses fonctions à la fin du mois de janvier 2021 par une maladie lourde qui connaît depuis une vingtaine de jours de graves complications. Le général-major Mafoud s'est ainsi absenté régulièrement de son poste pour subir des contrôles médicaux approfondis, à l'hôpital militaire universitaire spécialisé de Bouchaoui. Depuis le début de ce mois de septembre, les absences du général-major sont devenues monnaie courante encore le général-major Mafoud peut à peine travailler deux heures par jour lorsqu'il relève le défi de partir à son bureau nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que le patron de la DDS peut à peine entrer dans son bureau vers 11 heures pour dégarpir ensuite vers 13h ou 14 heures. Incapable de travailler et de veiller sur le bon fonctionnement du renseignement extérieur algérien, le vieux général-major a délégué discrètement plusieurs de ses prérogatives à un cabinet noir dirigé essentiellement par le colonel Boalem Bendina, le colonel Osinamid alias Boulaya, ainsi que le lieutenant-colonel Ramal alias Tarek Amirat. Trois officiers sulfureux, dont le parcours militaire est émaillé par de nombreux scandales de corruption, demeurent de trafic d'influence ou de graves abus de pouvoir comme il a été soigneusement décrit dans les récentes révélations d'Algérie par À titre d'exemple, pour combler le vide provoqué par ses absences répétées et son invalidité physique, le général-major Mafoud s'est beaucoup appuyé sur le lieutenant-colonel Tarek Amira qui est un ancien repris de justice emprisonné de l'été 2019 jusqu'à février 2020 pour intelligence avec puissance étrangère puis encore, ce lieutenant-colonel a fait l'objet de plusieurs enquêtes pour corruption, participation à des financements occultes de la campagne électorale à l'étranger du cinquième mandat de Bouteflika, mais ces enquêtes ont été, malheureusement, étouffées par de puissants lobbyistes au sein de la Direction Centrale et de la Sécurité de l'Armée, DCSA. Tarek Amirat se targue lui-même auprès de ses interlocuteurs de jouir d'une impunité absolue et d'une influence grandissante en raison de la proximité de sa maman, Zoubida Amirat, avec l'entourage du chef d'état-major de la NEP, Saïd Shingria. Le lieutenant-colonel anciennement détenu à la prison militaire de Blida tient ce discours méprisant ouvertement dans les couloirs et bureaux de la DDSE. C'est dire toute la déchéance morale dans laquelle a été plongé l'APS depuis l'arrivée aux commandes de cette institution névralgique et sensible du Général-Major Mafoud. Affaibli, handicapé par sa maladie, incapable de travailler, ce général-major a entièrement déserté sa responsabilité pour la léguer dans la plus grande opacité à des officiers de second rang qui gèrent ainsi des dossiers très sensibles sans disposer de la moindre expérience ni d'une expertise avérée, encore moins de qualité morale requise pour de tels responsables, pour protéger les intérêts suprêmes de l'Algérie. Cette situation inédite au sein de la DDS fait énormément jaser et suscite, une polémique très intense au plus haut sommeil du pouvoir algérien. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer des changements urgents afin de réhabiliter l'intégrité morale de la DDSE, avant qu'une faillite généralisée ne provoque des conséquences catastrophiques contre la sécurité nationale. Affaire du steward d'Air Algérie arrêté à Orly, ce que l'on sait. Air Algérie a annoncé. Ce lundi 20 septembre via un communiqué de presse, l'arrestation d'un membre de son personnel navigant commercial à l'aéroport de Paris-Orly. Le steward a été arrêté en possession de substances prohibées, a indiqué Air Algérie, sans plus de détails. L'affaire remonte à samedi 18 septembre. Selon des informations recueillies par visaalgérie.com, le steward mis en cause, est âgé de 29 ans. Il est marié et père d'un enfant. Il exerce au sein de la compagnie Air Algérie depuis 2019. Contrairement à ce qui a été rapporté, son père n'est pas cadre au sein de la compagnie aérienne nationale. Il y travaille en tant que pilote de ligne. Air Algérie. Que s'est-il passé ce samedi à Orly Le steward d'Air Algérie a effectué le vol aller entre Constantine et Paris Orly, samedi 18 septembre. Après l'atterrissage. Il demande au commandant de bord de l'autoriser à sortir de la zone internationale pour acheter un médicament à la pharmacie de l'aéroport. Une demande qui a été acceptée par le pilote. Le jeune Stewart, quitte alors la zone internationale. Au moment de regagner l'avion, il doit passer les contrôles habituels. Au moment de passer le portique de sécurité, celui-ci se met à sonner pour une raison inconnue. Le steward est invité à vérifier ses poches et à repasser le contrôle. Le portique sonne encore. Les agents de sécurité de l'aéroport procèdent alors à une fouille légère du steward sur place. Fouille approfondie à l'aéroport. Ils ne trouvent rien de particulier mais l'invite, comme le prévoit la procédure, à repasser dans le portique de sécurité qui sonne pour la troisième fois. Les agents décident alors d'effectuer une fouille approfondie dans une pièce spéciale. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent de la drogue sur le steward. Dans l'avion Air Algérie, qui s'apprête à décoller, le commandant de bord s'inquiète de la longue absence du steward. Il contacte le chef d'escalade Air Algérie à Orly qui apprendra que le steward a été arrêté. L'avion décolle. Air Algérie pourrait se constituer partie civile dans cette affaire, pour pouvoir accéder au dossier. L'enquête est toujours en cours en France. Les policiers français tentent de comprendre comment le steward a obtenu la drogue à l'aéroport, s'il fait partie d'un réseau, etc.